Bonjour, je suis ici pour aider chaque élève et chaque enfant à parler en français couramment d'après l'histoire de Lila que je vous propose pour vous mes chers élèves tout de suite. Allons-y, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est. Avant de vous raconter l'histoire, il vaut mieux d'observer l'image. Que voyez-vous sur cette image, mes chers élèves Alors, je vois tout simplement trois personnages ici. Voici la petite fille qui s'appelle Lila. Et la grande sœur qui s'appelle Roman. Le chef de Lila qui est sur le lit. Tout le monde ici est dans la chambre. Alors Lila, ce matin, se prépare pour aller à l'école, mais pas tout à fait prête. On va savoir pourquoi. Allons-y. On va lire ensemble l'histoire et après on va faire un petit résumé. Je vous donne bien sûr quelques questions de compréhension avec réponse. Restez toujours connectés s'il vous plaît sur notre chaîne pour apprendre le français parfaitement. Alors, tout d'abord, il faut écouter cet extrait. Après, mettez une pause et faites la lecture plusieurs fois jusqu'à la compréhension. C'est la rentrée. Ce matin, Lila ne dort pas. Elle est très énervée. Alors, elle se lève et s'habille. Depuis le lit, Pacha le chat la regarde. Il miaule. Chut, Pacha, tu vas réveiller tout le monde. Réveiller qui Quand il voit. Ah oh, hurle Lila. Elle se retourne à ta place, je ne serai pas assez pressée. C'est sœurs Je connais ta maîtresse. Elle est épouvantable, une vraie sorcière. Deuxième fois pour faire plaisir à tout le monde. C'est la rentrée. Ce matin, Léla ne dort pas. Elle est très énervée. Alors, elle se lève et s'habille. Depuis le lit, Pacha le chat la regarde. Il miaule. Chute Pacha, tu vas réveiller tout le monde. Réveille qui, Grandie voix Ah, hurle Léla. Et se retourne. À ta place, je ne serai pas assez pressé. Décécécé Roman, je connais ta maîtresse. Elle est épouvantable. Une vraie sorcière. Alors, j'espère que vous avez bien lu l'histoire. C'est la rentrée. Alors, je vais vous poser quelques questions vraiment très simples. C'est un test de compréhension. Quels sont les personnages de l'histoire sont-ils et que fait chaque personnage alors on continue d'après vous pourquoi Lila ne dort-elle pas que fait Roman Et pour toi cette question, à quoi pensais-tu le jour de la rentrée d'école Souviens-toi, le premier jour de la rentrée d'école, comment étais-tu Est-ce que tu étais comme Lila aujourd'hui Non Alors je répète encore une fois des questions, à vous de faire des recherches bien sûr. Quels sont les personnages Où sont-ils Et que fait chaque personnage D'autres questions D'après vous, pourquoi Lila ne dort-elle pas Que fait Roman la grande sœur de Lila et cette question pour toi à quoi pensais-tu le jour de la rentrée d'école Souviens-toi du premier jour de la rentrée d'école, comment tu étais Est-ce que tu étais comme Lila Alors réfléchissez bien et après je vais vous donner la correction de ces questions. Merci, à la prochaine vidéo. C'était avec vous, monsieur Sefdalel, de la chaîne je communique TV sur YouTube.